Bonjour, dans cette vidéo blues, on va parler de la note à ne pas louper en blues et la note que le plus souvent les guitaristes loupent justement sur un blues. On va voir comment ne pas la louper et on va se servir du 12 assistant qui est un outil en ligne pour justement nous aider à visualiser ça. Alors, quelle est cette note sur un blues avec quatre accords, avec 3 accords, ça, va, ça suffira on va prendre un blues en Do par exemple, donc on a les accords de Do majeur qu'on joue très souvent Do7, historiquement c'était Do majeur mais, mais après c'est devenu Do7 dans les années, je sais pas, les années 30 ou les années 40, quelque chose comme ça, Do7, ensuite donc le degré 1, même si c'est un accord 7, ensuite le degré 4 qu'on joue très souvent 7, voire même avec une neuvième, on revient sur le degré 7 toujours et ensuite on a le 5, le degré 5 donc sol 7 le degré 4, F7, le degré 1 et des fois une petite relance avec le degré 5 donc on a do 7 facette 7 et G7, très souvent pour improviser sur ce genre de, de morceau donc sur une grille de blues en fait on utilise la gamme blues de la tonalité, c'est-à-dire la pentatonique mineure, donc une gamme mineure, avec une quinte diminuée en plus, ça vous le savez sans doute déjà donc en Do ça donne ça, je le montre quand même donc très souvent cette quinte diminuée on va la jouer avec un bend ça apporte beaucoup de saveur et ça sonne très blues ok donc ça c'était les choses on va dire les prérequis, les choses assez simples, quelle est cette fameuse note que beaucoup de personnes loupent sur le blues En fait, cette tierce mineure, elle dissonne dans le blues et c'est bien, c'est pour ça que c'est du blues, Donc... sauf que c'est une note qui sonne plus ou moins bien. Par exemple, lorsqu'on est sur le degré 4, cet accord il contient cette note, la tierce mineure de notre gamme donc ben, on va la laisser comme ça, elle sonne très bien, on va pas forcément chercher à faire un bend dessus, surtout pas un grand bend on va pas chercher à faire ça, un bend qui sous-entend la note un demi-ton plus aigu on va éviter de faire ça, en revanche, lorsqu'on est sur un DO7, il y a 7 notes dans l'accord donc si on veut sonner bien avec l'accord, on va chercher à faire un bend d'à peu près un demi-ton sur l'accord c'est du blues, on va exprès pas chercher à être pile sur euh, la note à viser, ça va sonner un petit peu faux et donc ça va sonner blues. Si ça sonne un petit peu faux, mais si ça sonne très faux, ça sonne pas comme... enfin ça sonne faux. <rire> donc ce que je veux dire c'est que lorsqu'il y a le degré 4 qui est joué et qu'il y a cette note qui est sous-entendue par les accords de la grille, on peut jouer cette note ou faire un petit bend. Lorsqu'il y a le Do7 qui est joué, le degré 1, on va plutôt faire un bend de presque un demi-ton. On va pas forcément chercher à la jouer juste celle-ci. On peut, hein, en fonction du style. Si on fait du rockabilly, si on fait du.. Euh, si on joue du swing, on va chercher à la jouer juste. Mais si on fait du blues un peu plus.. Euh, un peu plus blues-blues, quoi. ben on va la, On va faire un bend pour presque l'atteindre, mais pas complètement. Ça c'est parfait. C'est un peu faux, mais pas trop. Mais si jamais vous jouez ça tout droit au moment où il y a le Do7, ou encore pire, ça tout droit au moment où il y a le Fa7, ça va sonner faux. Alors, la version un peu euh, sécurité, on va dire, de ça, c'est de tout le temps faire un petit bend sur cette note. Euh, ça marche bien ça, une... Voilà, au moins vous n'aurez pas où vous poser de questions, mais dans l'idéal ça peut être bien de justement... Euh, savoir sur quel accord vous êtes et aussi essayer de percevoir est-ce que ça sonne bien ou pas cette note là. Toutes ces subtilités de, comme je disais, un peu faux mais pas trop, ça si j'ai un avis assez précis sur la question c'est parce que j'ai écouté beaucoup de bluesmen et je me suis dit ben ces bluesmen c'est sans doute des bluesmen de référence donc je vais me fier à ce qu'ils font et considérer que c'est plutôt ça qu'il faut faire parce qu'à chaque, à chaque, à chaque style il y a des codes de sonorités différentes et le blues en blues, on aime bien que ça sonne un peu faux quand même, mais pas trop, juste ce qu'il faut pour que ça sonne vraiment bien, vraiment blues. Comment travailler ça bah, En fait, déjà, le gros du travail, là, ça va être d'arriver à visualiser l'emplacement de ces notes. Et c'est là où le 12 assistant rentre en compte. On va se servir de cet outil pour visualiser ça. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment je fais ça. Donc là, je suis sur la page du 12. Je vais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de... la gamme blues la gamme blues, mais je vais la modifier un peu pour mettre en valeur cette fameuse tierce majeure et tierce mineure, pour bien les viser. Donc je vais commencer par afficher la gamme blues et l'afficher de manière à ce que je peux l'éditer, je peux la modifier. Donc je vais faire gamme mode. Alors la gamme blues, c'est pas une gamme majeure, c'est pas une gamme à 7 notes. C'est pas non plus une pentatonique parce qu'elle a une note en plus. Donc ça doit être dans autre. Voilà, c'est ça, on a la gamme blues ici et là je peux faire modifier, donc je vais la modifier, c'est-à-dire si je ne me trompe pas, l'ouvrir avec l'outil, enfin la partie de l'outil qui s'appelle créative, donc j'ai la gamme blues affichée et je peux modifier certaines notes si je veux pour faire le diagramme que je veux, donc là j'ai la gamme blues affichée, euh, je vais prendre la gamme blues de Do, Et ce que j'aimerais faire, c'est mettre en valeur les tierces mineures et tierces majeures. Donc pour faire ça, pour que ce soit en valeur, je vais les afficher en couleur. mais le reste de la gamme, je vais la laisser telle qu'elle, donc en noir, juste avec les ronds et sans les intervalles affichés, sinon ça risque de faire trop d'infos. Je veux vraiment que ces tierces majeures et tierces mineures me... Me soient faciles à repérer. Donc je clique plusieurs fois sur la tierce mineure jusqu'à ce qu'elle soit affichée comme je veux, donc avec en couleur, et après la tierce majeure, pareil et voilà donc là j'ai le, le diagramme que je voulais avec la pentatonique, avec la gamme blues et la fameuse tierce majeure, tierce mineure donc j'ai qu'à la jouer par exemple à cet endroit là du manche alors c'est que avec justement ces deux notes qu'on rajoute à notre gamme blues et eh ben on a un grand chromatisme voilà. et donc après moi ce qui va vraiment m'intéresser là j'ai affiché ces deux notes pour justement faire un bend sur la plus grave des deux et essayer de doser ça en fonction du morceau sur lequel je joue donc dans les aigus Donc l'idée de cette vidéo c'était de vous parler un petit peu de cette subtilité tierce majeure, tierce mineure dans le blues, mais aussi de vous montrer comment vous pouvez avec le 12 paramétrer vos propres diagrammes, et ça c'est intéressant pour bosser plein de choses, notamment les notes cibles par exemple, si vous avez une gamme avec plein de notes et il y a une note à viser, vous pouvez l'afficher en couleur, comme ça vous avez vraiment un petit peu comme le diagramme que vous trouvez des fois sur mes, euh, sur mes tutos, donc vous pouvez créer vos propres diagrammes et vous pouvez même les partager, donc, uniquement le diagramme ou alors une suite d'accords associés au diagramme que vous publiez avec du texte, avec par exemple des suggestions pour la communauté du 12. Donc, vous allez. Euh, tout le monde pourra voir en fait, tout le monde pourra voir ce diagramme-là et puis vos suggestions d'improvisation par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera permis de voir à quel point le 12 peut être intéressant pour créer vos propres diagrammes et mieux visualiser la localisation de, de cette fameuse tierce qui est. Très importante à ressentir et à localiser en blues. Si la vidéo vous a plu, un pouce en l'air, un commentaire, voilà. le fameux refrain des youtubeurs. Et puis à la prochaine